Ah bonjour, je m'appelle Benoît, j'ai 17 ans, je suis en première bac pro à l'Ireo et donc j'ai voulu effectuer des stages en port et donc la démarche que j'ai suivie, c'est que j'ai appelé un commercial de Prestor, Rémy Rémi Tepo qui m'a conseillé 2 trois élevages du secteur géographique car je n'ai pas de véhicule pour l'instant pour me déplacer et donc par la suite j'ai contacté Laurent Je m'appelle Laurent habert je suis installé en production porcine depuis 10 ans, depuis 2003 euh... Donc euh, j'ai accueilli euh, Benoît en tant que stagiaire en formation euh, à l'IREO. Ah, au départ, en arrivant ici en stage, euh, les, les premières semaines, il y aura beaucoup d'observations. Et ensuite, par la suite, on commence à réser les tâches euh, avec les salariés. Et une fois que les salariés, le maître de stage, pensent euh, qu'on a acquis euh, ce qu'on a appris euh, auparavant, on nous laisse euh, un peu plus d'autonomie. On ne fait pas que de l'élevage mais qu'on fait un peu tous les métiers. Comme on fait de l'électricité, de la plomberie, on fait un peu de tout en fait. On parle beaucoup de sanitaire, pas il faut beaucoup de rigueur au niveau du suivi, de la surveillance, de la notation des, de tout ce qu'on fait, de toutes les interventions. Grâce à, à, à la G3T et donc à l'analyse des résultats, euh, ça nous permet d'améliorer euh, la rentabilité de l'élevage et, et d'avoir un lien direct entre l'action euh, du stagiaire ou, ou, ou des salariés, ou, ou moi-même, sur les résultats. Mes projets, ben, pour l'instant, c'est d'avoir mon bac pro, ensuite euh, d'essayer de faire un BTS, AXE, et essayer de m'installer euh, après avoir fait euh, 4-5 ans de salariat. Si, si je trouve pas de stage euh, pour les futurs, comme je n'avais pas trouvé pour euh, venir chez Laurent, ben, je prends encore appel à PreStore vu qu'ils ont un réseau euh, assez grand d'éleveurs. Le fait que les maîtres de stage... Euh... Que les, que les éleveurs reçoivent des, des stagiaires permettra de mieux transmettre leur élevage ou de trouver peut-être euh, parmi toute cette population là, un, un futur repreneur quoi. C'est vrai que des stages comme celui-là, ça permet de découvrir beaucoup et d'avoir beaucoup de pratiques donc ça nous apporte beaucoup donc c'est vrai que les stages c'est important je pense pour moi et je remercie Laurent de m'avoir pris en stage pendant ces 12 semaines.